Ce matin, on continue notre étude. On est dans le, pour ceux qui nous visitent, on est dans le livre de Jean. Et ce matin, on regarde le chapitre 16 du, du livre de Jean, de l'évangile de Jean. Jésus est en train de, lors de son dernier discours à ses apôtres, ses, ses apôtres, les douze, il est en train de, de, de les consoler, de leur annoncer ce qui, va, ce qui va arriver, de leur annoncer sa mort, de leur annoncer leur trahison aussi, de leur annoncer la venue du consolateur, de leur annoncer le retour du royaume il les, il les fortifie pour l'épreuve qui va maintenant bientôt arriver sur, sur eux tous donc nous lisons dans le livre de Jean chapitre 11, euh, chapitre 16 excusez-moi, à partir du verset 5 ça marche mieux quand c'est allumé maintenant je m'en vais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 Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole, leur vie où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom et je ne, je, je, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé.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 Tendre Père, nous, nous voulons ce matin nous exposer à ta parole. Elle est vivante, elle est agissante. C'est une épée à double tranchant, elle sépare la jointure et les moelles, elle sépare l'âme et l'esprit. Et elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son œuvre. C'est en te demandant de nous parler, à chacun de nous ici, que ton esprit parle à chacun. Tu connais les besoins, Seigneur, de chacun. Nourris, Seigneur, ton peuple et permet que celui qui partage aussi, Seigneur, ait sa part et soit nourri aussi de toi. En Jésus, nous te prions. Amen. Qui est familier avec le chapitre 28 du livre d'Ézéchiel On dit comme ça, on dit de quoi il parle. Est-ce que certains d'entre vous ont lu la description que Ézéchiel fait de Lucifer Est-ce que certains ont, ont, ont lu Vous savez de quoi je parle Ça commence par... Euh, « Tu marchais au milieu des pierres, tu mettais un saut à la perfection. » Au-delà de toi, il n'y avait rien de... Il était Lucifer était l'ange le, le plus beau qu'il y avait dans toute la création. Et, et le, le, le, le, le, le, le poème continue en disant « Tu marchais au, pierre, au milieu des pierres étincelantes. Tes, tes, tes flûtes et tes tambourins avaient été créés pour ta naissance. » Donc quand cet ange a été créé, immédiatement il a été mis sur la montagne de Dieu. « Au milieu des pierres étincelantes, au milieu d'une gloire incroyable !» Et je me rappelle, le jour où j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, ça, c'est une vraie naissance. Ça, ça me rappelle un peu un, un, une discussion que j'avais eue avec Michel. Où Michel me rappelait, il me parlait un peu de comment est-ce qu'il était venu au monde. Euh, notre frère Michel, ici, euh, quand il est venu au monde, le, le, la maternité où il était vêtu spécial. Les murs avaient été recouverts d'or. Tous les murs étaient recouverts d'or. Le lit était recouvert aussi, aussi d'or. Et le, le, le, le, le, quand il est sorti, on lui a mis une couronne sur, le, sur, le, sur la tête. Et, et les assistants qui étaient là, ils sont tous prosternés et puis ils ont chanté. Parce que c'était une grande merveille. N'est-ce pas Michel, tu te rappelles de... <rire> non, non, non. Non, ça ne se, se passe jamais comme ça pour, pour personne. Pour personne. Sauf quelques cas rares ici. là la, la bienvenue que nous avons eue, c'est une bonne table dans les fesses quand on est arrivé. N'est-ce pas on ne s'en rappelle pas, mais ça, c'était la bienvenue. Le premier... Ah tiens, c'est qui ça? C'est qui toi? Ça, c'était le, le premier, le premier euh, rendez-vous avec le monde. Ça, c'est la, la première interaction que, que, que nous avons eue. Une bonne claque. Vous savez, ce monde n'est pas un monde, ce n'est pas un lieu de repos. Pas vraiment. Et si on le pense, on se trompe. Et tôt ou tard, tout enfant va être un jour confronté... À cette réalité-là, la vie est dure. C'est pas facile. Tout le monde n'est pas gentil, bien au contraire. Les gens qui sont gentils, qui sont profondément bons, on les compte sur le doigt de la main. Et nous, en tant que parents, on fait de notre mieux pour retarder ce moment-là où nos enfants vont se rendre compte que hey, la vie est dure, le monde, le monde est méchant. C'est normal, c'est compréhensible. On veut leur laisser le plus de temps dans l'innocence. Le plus de temps de, de, de, de rêve, le plus de temps de, de, de, de quiétude, de calme, de paix. Mais ce monde peut parfois être un lieu dangereux. Et nos enfants ne comprennent souvent pas les raisons de nos interdictions et de nos limitations pour eux. Nous, depuis le temps, on a fait la route, on a compris. Mais eux, c'est différent. Ils sont nouveaux, tout est nouveau, on explore, on essaye. Et parfois ils ne comprennent pas les parents qui sont eux vieux jeux qui nous empêchent de, qui nous retiennent, qui nous empêchent d'aller, qui nous empêchent de, de faire ce qu'on veut. Parce que nous, on sait combien c'est dangereux. Pour le jeune chrétien, c'est pareil. Jeune dans la foi, on ne se rend pas compte immédiatement comment ce monde est contraire à Jésus. On ne s'en rend pas tout de suite compte. Ou si on se rend compte, on ne prend pas la pleine mesure de ça. Mais au-delà de découvrir comment le monde est méchant, la plus grande découverte que nous faisons en tant que chrétiens dans notre marche, la plus grande découverte, c'est notre propre tendance à pécher et à aimer ça. Et ça, c'est la plus grande découverte. Parce que quand on rencontre le Seigneur, on est tout fait tout flamme. Le Seigneur vient dans notre vie, on se convertit, est, tout, est, tout devient possible. On veut aller jusqu'en Chine ou au Bhoutan évangéliser. On, veut, on est plein de feu pour. On, on est plein de. Et, on, et on, on. sent parce que le Saint Esprit vient en nous et nous renouvelle, ravive notre esprit. On sent la vie qui coule en nous et on se dit waouh. Là je suis maintenant sanctifié. Le péché s'est fini dans ma vie. Je ne suis plus capable. Et puis puis un jour on se rend compte que un hein, non. Et puis quand on reçoit le Seigneur dans notre vie. On ne peut pas s'empêcher de penser, malgré nous, hein, malgré nous, que quelque part, on est différent des autres. Hum, on ne peut pas s'empêcher, de. c'est plus fort que nous. Après tout, si Jésus nous a choisis, c'est que quelque part, on avait quelque chose de plus que les autres. Dans une fratrie de dix personnes, il y a juste un qui va se convertir. Comment ça se fait les neuf autres, rien, ça, la foi ne les intéresse pas. Et souvent, c'est difficile pour nous de comprendre la grâce de Dieu, de comprendre que si il nous a choisis, c'est par pure grâce. On avait rien de mieux que les gens autour de nous, rien de mieux que notre frère ou notre soeur. Mais notre cœur, il est ainsi fait. C'est difficile. Il est tellement tortueux qu'on peut penser que malgré tout, on a quelque chose de spécial. Et des fois, on le rend religieux en disant Gloire à Dieu, Jésus a mis quelque chose de spécial en moi et après m'a choisi. Ça, ça passe mieux. Ça passe un peu mieux. Il y a un petit quelque chose. Jusqu'au jour où Dieu nous enlève nos illusions sur nous-mêmes. Et ce jour-là, pour beaucoup, c'est catastrophique. Ça fait très mal. Ces illusions qu'on a sur nous, nous nous rendent peu utiles pour le service de Dieu ça nous handicap dans le service de Dieu quand Jésus nous dit il dit à ses disciples mais il nous dit à nous à ses disciples il dit quand vous aurez fait toutes ces choses dites que vous êtes des serviteurs inutiles nous ce qu'on entend c'est la fausse modestie oui je vais dire je suis un serviteur inutile mais quand même quand même ah quand même. Mais s'il si nous dit dire ça, c'est parce que c'est la pure vérité. Simplement. Il ne nous demandera jamais de mentir. C'est la pure vérité. Nous sommes des serviteurs inutiles. Mais cette vérité-là, elle prend du temps et elle prend de la douleur à descendre dans notre vie. Du temps et de la douleur. Nous sommes des serviteurs inutiles. Pour les disciples... La réalisation, elle est venue quand ils ont vu qu'ils avaient tous fui et qu'ils avaient abandonné Jésus au moment même où il avait le plus besoin d'eux. Et celui qui a été le plus atteint, j'en ai parlé ici il, il y a quelques temps, celui qui a été le plus atteint, c'était Pierre. Parce que c'est lui qui était le plus, le plus, le plus euh, euh, véhément. C'est lui qui a juré que jamais, même à la mort, jamais, et c'est le premier à avoir dit ouvertement « Non, moi, je, je, je, je ne le connais pas. » Et quand on se rend compte de ça, quand on se rend compte que dans certaines situations, on n'a pas la force, on est chrétien, on le sait, mais des situations arrivent et on n'a pas la force morale de dire non. On sait ce qu'on devrait faire, on sait ce qu'on devrait dire, mais on n'a pas la force morale de dire non. Et là, c'est le choc, on se dit « Oh, je pensais que j'étais meilleur que ça. » Il dit, on se dit des fois dans ce cas là, là j'ai dû le décevoir comment j'ai dû comment il doit être déçu et c'est pour, pour, pour ça que Jésus leur dit et il leur dit après avoir parlé de leur trahison leur annoncé et il leur dit il dit je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi ayez la paix en moi regarde regarde je le sais je le sais que vous allez parler, je le sais et je sais que vous allez vous en vouloir Je sais que vous allez vous fouetter Je sais que vous allez vous, vous, vous, vous flageller pour ça Je le sais Je vous le dis déjà dès maintenant Afin que vous ayez la paix en moi Entre vous et moi It's all good, ça va Tout va bien Rassurez-vous, tout va bien Il n'est jamais surpris Il connaît toute chose Il nous connaît, nous Nous, pas on pense se connaître, mais on est surpris. Il y a des choses que nous, nous surprenons encore. Je pense que les hommes de 80 ans, ou les femmes de 80 ans, ou de 90 ans, se surprennent encore. Il y a des choses que tu dis, ah, je savais que c'était là. Et pour ces moments-là, ces moments difficiles, et Dieu sait qu'il y en a dans la vie, pour tous ces moments-là, il nous faut un consolateur. Il nous faut un consolateur qui nous rappelle les paroles du Seigneur, qui nous rappelle ces choses, qui prend, et qui nous révèle de, de, de, de, de, de nouvelles choses, jour après jour, et qui nous fortifie. Il nous faut un consolateur. Dans Jean, ici, il annonce, Jésus dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Bon, là, c'est la partie qui est un peu moins, un peu moins fun. Le consolateur, le mot, monde consolateur qui a été utilisé, c'est le mot paraclet. Beaucoup, beaucoup d'entre vous le connaissent. Le mot parakletos. Ce mot-là, en fait, c'est un Quand c'est sorti, quand l'apôtre l'a utilisé, il était nouveau. Ce n'est pas un mot ancien, vraiment, dans, dans, dans, dans la tradition grecque. C'est un mot qui a été, pour certains, qui a été plus ou moins inventé par les premiers chrétiens pour décrire l'action du Saint-Esprit. Parakletos signifie « aidant » intercesseur, celui qu'on appelle à, à, à, à, à son secours. Ce mot, est, on le retrouve dans beaucoup d'endroits, là où on ne le soupçonne même pas. Vous, vous rappelez les, les, les béatitudes? Matthieu 5, 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Si on devait faire de la traduction brutale et barbare, on aurait traduit, car ils seront paraclétoisés. Ça n'a aucun sens, mais c'est ça que le grec dit. Vous serez... Consoler. C'est pourquoi on a traduit ça par le consolateur. Dans, dans un Jean également, ce, ce, ce, ce, ce verset, là, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si vous, quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le Juste. Avocat ici, c'est le mot paraclétos. Donc, dans, dans, dans, dans la parole, il apparaît de multiples fois, dans ce, ce, ce mot-là, paraclétos. Et le Seigneur ici précise bien, et ça c'est important, si vous lisez Jean, la plupart du temps, quand il est écrit le Saint-Esprit ou le Consolateur, le Seigneur dit bien l'Esprit de vérité. Il insiste dessus. Le Consolateur ou celui qui vient après le Seigneur est, un, est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme, comme beaucoup de certaines religions veulent le faire croire, comme certaines sectes veulent le faire croire. Certains fondateurs de sectes ont publiquement dit, soit ils étaient Jésus, soit ils étaient celui que Jésus a dit qu'il allait revenir. Donc c'est eux, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas non plus Mohamed, comme le dit l'Islam. Ce n'est pas non plus comme, disent nos amis les témoins de Jéhovah, la force agissante de Dieu, c'est une personne. Et Christ le décrit ici comme une personne qui entend, qui écoute, qui communique. Et la parole nous dit même qu'il peut être attristé. Éphésiens 4.30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Bon, fin de la partie, moins fin. On ferme. Début de la partie bizarre. Dans la parole de Dieu, l'Esprit est décrit comme l'Esprit de Dieu. Vous vous rappelez dans Genèse, quand il est écrit que la terre était informée vide et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit est décrit comme l'Esprit de Dieu. Mais dans Apocalypse, il est aussi décrit comme l'Esprit de Jésus. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, voilà ce qui est écrit. Arrivé près de la Misie, il, il c'est l'apôtre Paul et Timothée. Peut-être Luc, on n'est pas sûr. Il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ah, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Ok? Apocalypse, chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône. Ça, On, on, on l'a chanté tout à l'heure.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 et pourtant les Écritures nous disent Qu'il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit Comme vous avez été appelé à une seule vocation à une seule espérance Par votre vocation Ok là je ne comprends plus rien là, là Yann je suis complètement ouh. Il y a de quoi avoir le tournis Mais quand nous comprenons Que le Père Et le Fils Sont un Quand nous comprenons que le Père est dans le Fils, comme le Seigneur l'a dit à multiples reprises. Et quand nous comprenons que le Fils est dans le Père, alors tout devient clair. L'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Fils. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'Esprit de Jésus. L'Esprit Saint est l'Esprit du Père. On comprend ces mots-là. On le comprend, ça devient clair. Et le, Il est vrai que le mot trinitaire ne figure nulle part dans le Nouveau Testament. Vous ne le trouverez pas. Mais ici, il est clair que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. D'ailleurs, si on se pose la question de savoir qui envoie le Saint-Esprit, la première réponse, et ça, à l'école du dimanche, on vous apprend que la meilleure réponse est toujours Jésus. Jésus. Ça, Les enfants apprennent ça. La bonne réponse, c'est toujours Jésus. Qui envoie le Saint-Esprit? Ben, Jésus. Uh -huh. Mais... Si on lit, donc je, je ne veux pas montrer les versets parce qu'il y en a beaucoup, mais dans Jean, toujours dans Jean au chapitre 14, verset 20, 26, le Saint-Esprit est envoyé par le Père au nom du Fils. Le Saint-Esprit que mon Père enverra en mon nom. Et dans Jean au chapitre 15, c'est le Fils qui l'envoie de la part du Père. Et ici, c'est maintenant le Fils qui l'envoie. Hum, hum. Mais qui l'envoie alors? Ça n'a de sens que quand on comprend que le Père est dans le Fils, que le Fils est dans le Père. Et que notre Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un Dieu triune, il est triune, il est trinitaire. Je ne vous ai pas encore perdu à la maison, prenez le temps de, de, de relire le chapitre 14, 15 et 16. Et vous allez voir, c est, c est, ça, ça, ça s'interchange. Le Père, le Fils. To, C'est totalement interchangeable. Je manque de temps pour vous parler de comment, comment, Jean, comment Jean est particulier dans sa façon de traiter Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment est on, on voit déjà comment est-ce qu'il. Apocalypse, quel est le lien Le temps nous manque. Qu'est-ce que fait le Consolateur tout à l'heure, on a vu qu'on en a besoin. On a vraiment besoin d'un consolateur. Le consolateur a deux modes d'action. C'est un peu comme, je ne sais pas, dans les films de, de robots, où on met le robot en mode guerre ou en mode, il y a deux modes. Et donc, le consolateur, l'Esprit Saint a deux modes. Le consolateur, l'Esprit Saint a une façon, un mode pour gérer le monde et un autre mode pour gérer l'Église, pour gérer les croyants. Il a une action pour le monde. Et il a une action pour les, pour les croyants. C'est totalement différent. Au, au verset 8 et 11, Jésus dit que quand il, quand il reviendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Pour moi, c'est une des parties qui est un peu plus difficile à comprendre dans les évangiles. En français, le verbe convaincre et convaincra le monde. En français, le verbe convaincre a deux sens. Le premier sens, c'est celui d'amener à quelqu'un à reconnaître la vérité. Tu cherches à le convaincre. Un vendeur qui veut vendre une voiture, il va essayer de te convaincre que cette voiture-là, elle est faite pour toi, c'est pour ta famille, elle est bonne, elle est. Ok? Vouloir convaincre quelqu'un, le persuader de. Ça, c'est le premier, le premier sens, c'est persuader. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que le monde est persuadé qu'il pêche Que le monde est persuadé qu'il il il est contraire à Dieu, il est contraire à la volonté de Dieu Non. Donc, ce n'est pas ce sens-là. Le deuxième sens de convaincre, de, de c'est convaincre, un sens, c'est celui de donner à quelqu'un les preuves de sa faute et de sa culpabilité. C'est un terme qu'on utilise en, euh, au palais de justice. C'est un terme euh, judiciaire. Souvent, vous avez entendu, on appelle, on appelle les, ceux qu'on on, on amène en justice, on appelle les prévenus. Puis il y a d'autres, un vieux terme, on dit les convaincus. C'est un plus vieux terme. Convaincre, c'est donner les preuves de, de, de, son, de, son, de, son, de son péché. C'est ce deuxième sens-là. Et c'est dans ce sens-là que Jésus euh, dit aux, aux, aux Juifs, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ce que Jésus dit ici, qui de vous pourra prouver que j'ai péché? Montrez les preuves. Okay? Jésus ne parle pas ici de persuader-moi de péché, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ce sens-là. Ça ici, c'est un sens juridique. Et c'est pourquoi, ainsi, l'action du Saint-Esprit vis-à-vis du monde, quand on dit que il, la Bible dit qu'il convaincra de péché, ce n'est pas qu'il va venir... Voir le monde et dire, tu sais, t'as mal agi, vous savez, les hommes, de... c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. La Bible dit qu'il convaincra de péché. C'est l'action, c'est la même chose que fait un procureur dans une cour de justice. Il déclare simplement, lui, là, il est coupable. Voici les preuves. Monsieur le juge, cet homme, la cour, cet homme a tué sa femme. Et voici les preuves. Attends, attends, attends, voici le couteau. Il y a ses empreintes. Voici ceci, c'est là Ils sont disputés. Voici les preuves. Les pièces à conviction. Les pièces à conviction servent à convaincre, à apporter une preuve. Une pièce à conviction est une preuve. D'où le mot conviction. Dans ce terme-là, conviction, ce n'est pas, pas pour persuader, c'est pour démontrer. Le péché du monde demeure non expié parce que le monde a rejeté Jésus. Le monde entier l'a rejeté. Et c'est pourquoi le péché reste. Et c'est pourquoi Christ dit il convaincra le monde de péché. Ce n'est pas qu'il va persuader, il va démontrer que le péché du monde demeure. Parce que le monde n'a pas accueilli, n'a pas accepté le Seigneur. Le Seigneur est venu et a donné librement son sang pour le monde entier. Pourtant le monde l'a rejeté, les siens l'ont rejeté. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il viendra, convaincra, pour la préparation du jugement qui va, qui va arriver. D'ailleurs, pour bien comprendre qu'on est ici dans une notion de jugement, le prochain verset, le prochain, il est convaincra de justice. Là, on est vraiment dans une cour où on parle, Jésus parle du jugement. Et il dit, il est convaincra de justice. La justice du Père a été appliquée. Et pourquoi vous convaincrez de justice La justice du Père a été appliquée et a été satisfaite. Puisque Christ va mourir, il va ressusciter, et comme les sacrifices que faisaient les Hébreux, il va monter comme la fumée de sacrifice d'une agréable odeur. Et va être reçu par le Père et va s'asseoir à sa droite pour démontrer la justice de Dieu qui a été pleinement, complètement satisfaite par le sacrifice de Jésus. Ça, c'est la preuve, la résurrection, l'ascension, preuve irréfutable que le sacrifice a été accepté par le Père. Preuve irréfutable. Et enfin, le jugement. Et encore une fois, c'est un terme qui vient de la cour de justice également. On est en plein, ce qu'il dit, le Saint-Esprit vis-à-vis du monde va, servira comme procureur. That's it. Si l'esprit n'arrive pas à convaincre un homme une femme de venir au Seigneur et de lui donner sa vie, ce qu'il reste, c'est affronter lors du jugement, affronter l'épreuve et affronter le procureur. Le Saint-Esprit de Dieu en procureur, qu'est-ce que tu peux dire? Quelle preuve toi tu peux apporter? Le jugement, vous vous rappelez que dans l'Apocalypse, qu'on a vu pendant le confinement ou un tout petit peu après le confinement, vous vous rappelez que à la fin, Satan pas, il n'y a pas de jugement pour Satan. On le prend, pouf, on le met directement, on, on la prend et puis on, on le met directement dans le feu. Parce qu'il a déjà été jugé. Et Jésus lui dit le, le, le serpent ancien, le prince de ce monde, c'est fini. Lui, il est jugé. Paul dit aux, aux, aux, aux, aux, aux, aux, aux, aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, il dit aux Corinthiens qui se bagarraient entre eux, qui n'arrivaient pas à résoudre des conflits il leur dit mais des entre vous vous n'allez pas les résoudre, mais est-ce que vous savez? Mais comment résoudrez-vous les conflits? Est-ce que vous savez que nous jugerons les, les anges? Nous jugerons les anges, mais quand il dit nous, il parle de qui? De vous et moi, de vous et moi, nous jugerons les anges. Tous les chrétiens qui sont défiants marché sur cette terre et qui sont avec le Seigneur et nous qui sommes vivants, nous servirons de, de, de tribunal pour juger des êtres qui sont ont été créés depuis les temps, nous jugerons les anges leur un jugement vient pour les anges et pour les hommes et la Bible dit le jugement était que le, la lumière est venue dans le monde et que le monde n'a pas voulu de cette lumière là à ce moment là ce sera le jugement je veux avancer rapidement donc le, le Saint-Esprit c'est ce qu'il fait pour le monde procureur pour les croyants on l'appelle, nous, le consolateur. Et consoler, ça signifie soulager quelqu'un de son chagrin, de sa douleur. C'est débarrasser quelqu'un de ce qui pèse sur le cœur. Soulager. C'est ça, soulager. Rendre moins pénible à supporter. Rendre moins pénible à supporter. Vous savez, je, je vous apprends rien. Ce monde, on a souvent l'impression que ce monde est doux pour les millionnaires. Oh, si j'étais millionnaire. Si « Si jamais j'étais millionnaire, hmm. pas besoin de travailler, mes hmm. enfants rouleraient en Rolls-Royce. Hmm. » Mais si la vie était aussi douce pour les millionnaires ou les stars de ce monde, pourquoi leurs enfants se suicident autant Pourquoi il y, y a autant d'addictions, de drogue, de, de, de, de, de, de, de, de dégénérescence au... Pourquoi Si c'était si doux que ça, si ce monde était si bon, si doux que ça, pourquoi il y a toutes ces réactions-là Pourquoi il y a autant de suicides Souvent quand on apprenait que telle star s'est suicidée, oh telle star, non, on ne comprenait pas. Moi, quand j'étais jeune, il je me disait, mais tu te rends compte Nous, on vivait au Congo à l'époque, bon, dans des conditions assez... Bref, ce n'est pas évident. Et puis moi, je me disais, mais quelqu'un qui vit dans un palace, tu vois, puis, comment, comment, tu, comment tu veux me penser à ça Mais c'est parce que ce monde n'est pas doux. Il n'est pas doux. Ce n'est pas une, une demeure, ce n'est pas une maison où on peut rester en sécurité et puis de apprécier le temps. Ce n'est pas, pas, pas un lieu facile. Ni pour les milliardaires, ni pour leurs enfants, ni, ni pour nous. Et pour l'enfant de Dieu, c'est encore plus difficile parce que, je l'ai dit, parce que fondamentalement, ce monde-là rejette Christ et son royaume. Jean 1, quand on a lu au début, on a bien dit ça au... Oh, la parole était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. J'aime beaucoup le, le prélude de Jean, le, le chapitre 1. Pourquoi Parce que j'aime simplement l'épître de Jean, l'évangile de Jean. Mais ce qui est intéressant, si vous relisez Jean chapitre 1, vous allez remarquer que Jésus a été rejeté trois fois. Si vous le lisez, la lumière a été rejetée trois fois. Le monde n'en a pas voulu, le monde l'a rejeté, les siens l'ont rejeté. Vous lisez bien, à trois reprises, à trois différents niveaux, on dit on n'en veut pas. Parfois, il nous arrive de penser qu'on a développé, et ça c'est pour les plus âgés et pour les plus expérimentés d'entre nous, il nous arrive de penser qu'on a développé une cuirasse. Avec le temps, on a développé une, une résistance. Certains d'entre nous ici, dans cette salle, ont traversé des guerres ont vécu des guerres. Certains d'entre nous ici ont, ont entendu des tanks rentrer dans des villes, ravager, ravager des maisons, des obus, des balles siffler. Certains ont eu des membres de leur famille qui ont, qui ont, été, qui ont été déchirés par ça. Certains d'entre nous ont eu un, un, un, un être cher qui, a été, qui est mort d'un cancer. Et l'ont vu petit à petit s'éteindre, partir, s'affaiblir. Jusqu'à ne plus reconnaître la personne qu'on aimait. Il y avait une sœur. Qui m'était qui extrêmement précieuse Elle, sa maman et son fils Cette sœur là avait le sida Quand elle est morte, elle était méconnaissable méconnaissable. Et quand on dit qu'on oh, l'a enterré, Si je dis que je l'ai enterrée, c'est parce que je l'ai enterrée Littéralement On était trois, trois gars et on a creusé la tombe On a creusé la tombe, on a descendu le corps et on a rempli la tombe. Et c'est quand on a mis la dernière pelletée que l'âge j'ai craqué. C'était trop. Elle, elle ne pesait rien. Elle ne pesait vraiment rien. Quand on a traversé des choses comme ça, on se dit qu'on a le cuir épais. On se dit qu'il y a peu de choses qui peuvent maintenant m'atteindre. Quand on a connu un foyer où le, le, son mari, le mari nous bat matin, midi, soir pour un oui, pour un non. Dès qu'il a pris un petit verre d'alcool, il a pris un petit coup, le type, c'était un, un vrai démon. Et quand on a eu à cacher les cicatrices, à, à trouver des, des parages, j'ai glissé, le sol était glissant, les escaliers, j'ai glissé sur une plaque de verglas. Quand on en a un œil au beurre noir, et puis on essaie de trouver des voies et moyens. Ou quand même, c'est un enfant qui subit des violences. On est enfant et on subit des violences et on est obligé même de protéger les parents. Il y a la correction et il y a la violence. C'est différent. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Moi, j'étais corrigé avec mes parents. L'enfant, il sait quand c'est la correction. Parce que tu sais que. Tu sais, tu sais, tu sais. Tu vas pleurer, tu vas te plaindre, tu, vas, tu sais, tu sais. Mais l'enfant sait faire la différence entre la correction et la violence gratuite. L'enfant sait faire cette différence-là. Mais en grandissant, on se dit « j'ai le cuir épais, je peux en prendre, j'ai appris, depuis le temps, j'en ai connu moi. » Et là, je, parle, je passe les faillites, je passe les séparations, je passe les réputations qui ont été injustement brisées. On t'accuse et puis tout le monde, on te pointe du doigt alors que tu n'as absolument rien fait. Tu sais que tu es innocent c'est profondément être accusé alors qu'on est innocent. Je vous dis, ça fait des ravages. Ça crée des ravages incroyables. Il y a des chrétiens comme ça qu'on a accusés dans l'église d'avoir fait sur aucune preuve. C'est pour ça que l'écriture est tellement, est tellement, dit de faire tellement attention. Ne prends pas d'accusation. Sauf sur la parole de deux, trois témoins là maintenant. Examine, Parce que les fausses accusations sur un chrétien, rien ne fait le plus mal d'être accusé par les gens que vous aimez. De plus profond de votre cœur, quand c'est complètement, totalement injuste. Ça fait extrêmement mal. Ceux qui l'ont vécu savent de quoi je parle. Et à un moment donné, on se dit que j'ai le cuir prêt. Parce que je suis passé par tout ça. J'ai perdu ma maison. fait les faillites, des choses comme ça. On se dit, j'ai vu le plus difficile. Quand je vois ma mère qui ne pèse que 60 livres, finalement, ou... 50 livres. Comment un être humain... Quand on se dit ça, on se dit que c'est ce pas possible. Hein? Un être humain qui, pèse, qui arrive à payer 50 livres. Non, ce n'est plus possible. C'est possible. C'est possible. Quand on a vu ça, on se dit que Seigneur, j'ai tout vu. Jusqu'à ce que ce soit nos conjoints qui soient atteints. Jusqu'à ce que ce ne soit pas nous qui soyons atteints. Mais la personne qui nous est la plus chère. Et là, on découvre... À de nouvelles profondeurs, on découvre que finalement la douleur là, on peut encore creuser quand on pense qu'on a le cuir vraiment très épais. Et là, c'est nos enfants qui sont atteints, c'est nos petits-enfants qui sont atteints par l'épreuve. Ça là, je peux pas parler de petits-enfants, j'ai pas de petits-enfants, mais il y a des grands-parents ici là et ils peuvent dire ce que ça fait quand vous voyez votre petit-enfant subir les plus... J'ose même pas imaginer... C'est inimaginable. Je vous le dis, je suis incompétent dessus parce que je ne peux même pas imaginer ça. Je ne peux pas. Mais pour mon enfant, ça je peux. Il y a des moments où on est totalement, je vous dis, totalement désœuvré. Parce qu'on ne peut rien faire. Si c'est nous, on a appris, on, on le sert, on dit... On serre la ceinture, on fait comme Rambo. Quand la balle a traversé, là, on, on prend une, la poudre, on met la poudre ici, on met la poudre là, on met le feu, Bouah puis on crie, ah, ah, puis on attache. C'est bon, on est habitué. Nous, on est habitué, on peut en prendre. Mais quand c'est nos chers qui en prennent, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire Ouah on va leur mettre du feu, la poudre pour cauteriser la plaie ou des choses comme ça. On ne peut pas faire ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est prier. Regarder au Seigneur et demander grâce. Et dans ces cas-là, c'est dans ces, ces moments-là qu'on a besoin d'un consolateur. D'un consolateur qui nous dit « Tu as la paix en moi. » Ça va aller. Je gère ça. Vous savez, des fois, on ne s'avoue pas à nous-mêmes. Il y a des moments dans notre vie où nous arrivons à en vouloir à Dieu. C'est tellement contre-chrétien euh, que des fois on, on, on, se, on ne se l'avoue même pas nous-mêmes, mais on lui en veut. Oh, tu aurais pu empêcher ça. Pourquoi tu. Il y avait d'autres moyens de faire ça. Et je vais vous dire une chose. Le Père aime le Fils et il l'a aimé de toute l'éternité. Pour le Fils, rien n'est plus beau que le Père rien n'a plus d'éclat que le Père. Pour le Père, rien la plus grande merveille qui existe, c'est le Fils. Et le Père ne se lasse pas de voir, de contempler le Fils. Il ne se lasse pas d'admirer les qualités. Tout à l'heure, notre frère Michel nous a dit que le Fils a mis en, en évidence le Père. Il a mis ses perfections en évidence. Pour le Père, c'est la même chose pour son Fils. Et ce que lui, il veut, ce qu'il a vu de merveilleux, il veut le démultiplier. Et il veut le reproduire en toi, en moi. C'est ce qu'il veut faire, reproduire. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien de plus beau pour le Père que le Fils. Et il veut reproduire le Fils en nous. Ça prend de la douleur, malheureusement. Ça prend des épreuves. Ça prend une longue marche pénible. Non, On peut se dire, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Du Seigneur, pourquoi est-ce que c'est au travers Mais il n'a pas épargné son propre Fils qui lui était parfait. Et son propre fils a eu un chemin de douleur. Il a été rejeté. Qu'est-ce que lui, nous on expérimente, que lui il n'a pas expérimenté. On lui a caché dessus, on lui a arraché ses vêtements, on l'a frappé. Lui qui d'une seule parole pouvait faire venir des légions d'anges, des légions. Il aurait massacré la terre avec un seul doigt. Mais il a subi toutes ces choses-là. Et le père a jugé bon de faire ça au fils. Pourquoi vous lui demanderez quand vous, vous serez devant le trône. Mais il veut reproduire son Fils en nous, pour sa gloire, pour son plaisir. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que le Fils pour lui. Et c'est la perfection. Et ce qu'il reproduit en nous, l'Esprit en nous, il rend témoignage. L'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il y a des choses, Jésus à un moment donné, il parle il parle. Je pense que, la Bible ne dit pas, mais je crois qu'à un moment donné, il a dû soupirer soupirer. Il, dit, il, il a dû se dire, je manque de temps. Il y a tellement de choses que je, je voudrais vous, vous laisser avant de partir. Il dit, et même si j'avais le temps, vous n'êtes pas encore, vous ne supporterez pas ces choses-là. Vous ne pouvez pas les supporter. Un jour vous pourrez, mais là vous, vous ne pouvez pas les supporter, c'est trop pour vous. Il y a des vérités spirituelles qui ont besoin de temps pour se rentrer et comprendre et produire du fruit. Il y a des paroles qu'on lit encore et encore et encore. Est-ce que vous connaissez l'effet aha? J'appelle ça l'effet aha. Vous connaissez l'effet aha? J'ai un professeur à l'université qui disait, lui il était, il, il disait, euh, lui quand il enseigne, et c'est un pro-pérant, il venait d'Europe, de, de, de, il venait de la Sorbonne, il venait nous, nous enseigner on était au Burkina Faso. Et lui il disait, quand moi j'enseigne sur un point, je n'arrête pas jusqu'à ce que j'entende quelqu'un dire. Ah ah. Une fois qu'ils ont dit, j'ai entendu le. Ah Là, je sais que ça y est, ça y est, c'est rentré. La même parole, on peut la lire des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois. Elle ne nous parlera pas jusqu'à un jour où. Oh, oh, oh, On a compris ça. Mais ça, c'est juste une goutte dans l'infini océan de la parole de Dieu. Une goutte. Et on a besoin de temps, de temps, pour que ça, pour que ça rentre. Il y a des paroles, il y a des, il y a des vérités qui, sont, qui peuvent nous heurter, vraiment nous heurter. J'aime ma femme, mais la résurrection, elle ne sera plus. On ne sera plus marié femme. Quand, une fois que moi, je, je meurs, je me retourne devant le Seigneur, c'est fini. Nous sommes unis par ces corps-là, par les lois de cette terre-là. Mais une fois que ce corps est retourné à la terre, c'est terminé. Et c'est la même chose pour mes enfants. Je suis leur papa, je suis leur papa maintenant. Une fois que je suis parti, je ne suis plus leur papa. C'est fini. Je suis mieux. Et la relation qu'on aura, si jamais le Seigneur leur fait la grâce de l'accepter, la relation qu'on aura, c'est une relation qui sera parfaite. Parfaite en tout point, et la relation qu'Annaël et au rang de l'homme de Dieu sera parfaite en tout point, bien, bien, bien, bien, bien meilleure que la relation qu'on a qu'on a actuellement. Mais ça, pour certaines personnes, c'est angoissant. Je, je perds mes enfants. Non, je perds pas ceux qui sont dans le Seigneur. Et je perds ma femme. Je, comment dire? Je pensais que c'était pour l'éternité. Nope, pas pour l'éternité. Certains, certains sont contents d'avoir pas le cas mais Pour finir, il glorifie Jésus en nous Il glorifie l'agneau Il glorifie l'agneau Celui qui confesse Jésus De sa bouche Ça c'est une marque Personne ne peut dire Jésus est Seigneur Si ce n'est pas par le Saint-Esprit Personne Il glorifie le Seigneur en nous Je vais passer tout le reste. Le temps nous presse. La parole dit qu'il nous scelle pour le salut. Il vient en nous et c'est comme un bouchon qu'il met sur nous. Comme une... un tampon qu'il met sur nous. On va passer au dernier point. Quand Jésus annonce à ses disciples la prochaine venue du Saint-Esprit, au chapitre 14, on a un petit... Petit, une petite précision Il dit moi je prierai le Père pour vous Et il vous donnera un Un Oh, Vous êtes sûr que vous lisez Vous avez oublié un mot Un autre Consolateur C'est important Il vous donnera un autre Pourquoi Jésus dit ça Pourquoi il parle d'un autre consolateur Mais parce que Premier consolateur, c'est Jésus qui était annoncé. Luc chapitre 2. Et voici, il y avait à Jérusalem. Vous vous rappelez l'histoire de Simeon Un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait quoi Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du, du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut, l'enfant, dans ses bras. Et bénit Dieu en disant, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, c'est-à-dire mourir, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les hommes, tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Isaïe 61, ça, on le connaît ça. Ce, ce passage-là, l'Esprit de l'Éternel du Seigneur de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a un peu porté les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est les premières paroles que Jésus a lues quand il est entré dans la synagogue. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler les affligés. Pour consoler les affligés. Il est notre premier consolateur, celui qui a été promis. Et avant de partir, il a dit, je vous enverrai un autre. Celui-là qui vient là, lui, moi, je vous quitte physiquement pour un tout petit peu de temps. Vous allez vivre votre vie et ensuite je reviendrai je vous prendrai avec moi. Mais, mais, mais celui, qui a, celui que je vous envoie, lui, il ne vous quittera jamais, jamais, jamais, jamais. Le Saint-Esprit ne nous quittera jamais, ni maintenant, ni au moment de notre mort, ni à la résurrection, ni dans l'éternité, ne jamais, jamais. Pour moi qu'il dit, c'est la parole qu'il dit. Nos épreuves et nos souffrances sont temporaires. Rappelons-nous ça. Si actuellement nous sommes dans une période difficile, rappelons-nous ça. C'est temporaire. C'est temporaire. Et, et dans ça, Dieu travaille. Et dans ça, nous avons la paix en Jésus. Nous avons la paix avec lui, nous avons la paix en lui. J'aimerais juste finir avec un, un, un passage de 1 Pierre. S'il vous plaît, notez-le quelque part, soit mentalement, relisez-le à la maison. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante à la résurrection de Jésus-Christ entre les morts pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves. Pourquoi Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or sable qui cependant est par, par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Amen.